Qu'est-ce que la posture? La posture est la façon de se tenir, la façon de placer le corps et ses parties lors d'une prise de parole ou lors de situations d'écoute. Elle concerne, entre autres, l'inclinaison du corps, l'orientation du corps en fonction de l'interlocuteur ou de l'auditoire, et la disposition des bras, ouverts, croisés, etc., de la tête, qui peut être notamment inclinée ou baissée, et des jambes, étirées, Croiser, plier, etc. Mentionnons que la posture en dit souvent beaucoup sur ce que ressent le locuteur pendant une prise de parole. Il s'avère donc essentiel d'être conscient de sa posture lors d'une prise de parole afin qu'elle soit conforme à ses propos et qu'elle ne représente pas un obstacle à la prise de parole. La posture de base la posture de base pour une personne qui parle à un groupe est de se tenir debout, les jambes légèrement écartées et stables. Il s'agit en fait de se positionner face à l'auditoire, de se tenir droit, corps et tête, et de placer les pieds en V, ce qui évite les balancements inutiles et les sautillements. En fait, ce positionnement des pieds stabilise le locuteur et lui permet de prendre de la force à travers la stabilité de ses jambes. On compare cette posture à la position d'un arbre où les jambes deviennent analogiquement les racines bien enfouies dans la terre.